Merci, Monsieur le Président. La démocratie et l'état de droit sont de plus en plus menacés dans l'Union européenne, avec en première ligne la liberté d'expression et l'indépendance des médias. Hongrie, Pologne, Aujourd'hui, la Slovénie vient s'ajouter à cette liste déjà trop longue. Demain, quel autre gouvernement va créer une fondation dite autonome pour encenser son travail Quel média indépendant va, prendre, va perdre ses fréquences de diffusion coupables d'informer Quel journaliste sera victime de poursuites judiciaires malveillantes Nous continuons à débattre, à dénoncer, à pointer du doigt, mais à quoi servent tous ces mots sans action concrète pourquoi tous les mécanismes que nous avons créés pour protéger l'état de droit ne sont-ils pas activés devant ces atteintes à la liberté des médias Le 14 février dernier, avant de cesser ces émissions après décision du gouvernement, la radio hongroise Club Radio a diffusé l'hymne de l'Union européenne comme un ultime appel à l'aide. Madame la Commissaire, les voix libres de l'Europe ont besoin de nous et nous avons encore plus besoin d'elles. Alors battons-nous pour préserver notre union libre et démocratique. Merci.